Tu vois cette fille qui est insupportable et qui n'arrête pas de parler de ça Cette fille euh, qui euh, te dit que ça fait trois euh, mois, euh, une semaine et deux jours qu'elle a arrêté Cette fille euh, qui, qui te dit à quel point sa vie a changé euh, depuis qu'elle a arrêté de fumer Eh bien, cette fille-là, c'est moi. C'est moi pendant mon mois sans tabac. Et oui. J'ai tellement pris la tête à mon entourage, je les ai tellement saoulés, que je pense que secrètement, ils ont vraiment espéré que je reprenne. Ça a été dur, ça a été très très difficile, mais finalement, euh, au bout du compte, j'en parle plus. Enfin, je vous en parle un petit peu quand même. Juste à vous.